parti quelques semaines après la réservation de mon appartement à Riga en Lettonie. Eh bien, nous faisons le déplacement à nouveau dans le cadre d'un séjour pour signer la vente définitive chez le notaire. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre par-dessus mon épaule, vous montrer les notaires en présence de mon avocat et des différents experts sur place pour vous montrer comment effectuer une signature définitive, un investissement locatif à Riga, en toute légalité et sans se mettre en situation irrégulière. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez apprendre à investir à l'étranger. Et d'ailleurs, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Et si vous voulez apprendre à sécuriser votre patrimoine et à diversifier vos sources de revenus grâce à l'investissement locatif à l'international pour générer davantage de rentabilité, eh bien, allez sur lifeinvest.eu. Vous êtes prêts Allez, on y va Aujourd'hui, c'est la signature, ça fait plaisir, il fait beau, il fait pas chaud. Je suis avec la reine, comme d'habitude, qui m'accompagne. Ça va se passer en deux coups. Le premier va bah, pour signer euh, la vente définitive, la remise des clés, le transfert d'argent. Et demain, ça va être le registre euh, foncier laiton, étape euh, dans laquelle on enregistre officiellement mon nom en tant que propriétaire. La vente euh, ne sollicite pas de... Compte séquestre chez le notaire, c'est-à-dire que pour que la transaction ait lieu, euh, on relie d'abord le contrat, on s'assoit avec le notaire, partie vendeur, acheteur, on s'assure que, que tout soit conforme. Et ça a été vu en amont avec mon avocat, qui a relu le contrat, qui a fait des modifications essentielles. Et c'est à ce moment-là seulement que le virement est effectué sur le compte du vendeur directement. Le compte séquestre, c'est un service additionnel qui est généralement euh, nécessaire dans le cadre euh, d'un investissement avec crédit. À ce que j'ai compris hein, pour l'instant, euh, c'est les banques qui sollicitent ce type de transaction. Donc euh, les transactions en particulier, ou bien de professionnels, mais avec un particulier qui achète un bien, une unité, une porte, eh bien ça se fait ça se fait comme ça et c'est particulièrement euh, pratique pour l'acheteur étranger puisque euh, bah, tu te déplaces, tu fais le voyage, tu t'assois autour de la table, euh, tu t'assures que le contrat soit, soit conforme, et, et c'est ensuite seulement que tu fais le virement, ou euh, en Estonie, bah, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il faut que les fonds soient sur le compte de ces caisses du notaire 72 heures avant la signature, ce qui veut dire pour un acheteur étranger, français typiquement, euh, qu'il faut virer la somme totale sur le compte de ces caisses du notaire avant même de se déplacer. Bon, c'est une somme qui est sécurisée, mais ça peut ajouter euh, de la friction. Euh, là, c'est différent. Et, et j'aime bien, j'aime bien. Venant d'Estonie pour, euh, pour signer, j'apprécie de ne pas forcément avoir eu à faire le virement euh, auparavant, avant le départ. Et de euh, le faire après coup. voilà Allez, on est sur le bah, sur le chemin. On sort du Radisson. Et je vais essayer de te montrer les coulisses de la signature. Est-ce que ça te plaît jusqu'ici Fais-le moi savoir en commentaire. Est-ce que tu es déjà venu en Lettonie, si oui, oh <rire> si oui, dis-moi en commentaire. Et, et comme tu as pu t'en apercevoir, sympathique, vraiment, vraiment sympa. What do you think of it so far? <laughs> yeah? we're back at it again. Yes, ah, regarde ça, c'est une église, une church. Il fait presque chaud, donc euh, bon à savoir. What was the weather like in Estonia when we left? Uh, I mean, it, it felt colder. Okay. I think so it, now was two, I, it's now it was too hot. It was 8, and now it should be, should be at least 12, 14. Yes. Maybe double. Interesting to know. Circle it's three. 18 today. 18? Yes. Wow. 18 degrés, 18 degrés ça construit derrière moi. Wow, 18 degrés les mais je suis couvert moi comme, euh, comme un, un papa prévoyant. C'est une première mais c'est pas la dernière il me semble. Vous uh, ouais, a yeah. uh, um, uh, un code personnel en Lafayette pour l'avenir. Et si vous avez des affaires en Lafayette, vous pouvez utiliser ce code personnel. Et vous pouvez aussi obtenir un ID non-residence. Petit arrêt sur image. Je vais partager avec les membres uniquement de Life Invest Heritage l'intégralité de la signature. C'est plus de 35 minutes de contenu exclusif filmé chez le notaire directement. Donc on, on décompose toutes les parties du contrat, toutes les clauses. Comment, euh, comment investir Qu'est-ce qu'il faut verrouiller afin de ne prendre aucun danger légal et que la vente soit bien réalisée, bien ficelée C'est normal, je ne vais pas donner ce contenu gratuitement sur YouTube étant donné que c'est le résultat, pour ce cas concret, de, de 16 800 euros d'investis. Plus, plus grosso modo une enveloppe de travaux estimée à 3000 euros donc, donc on parle d'un investissement de plus de 20 000 euros et je le mets, je le mets à ta disposition dans Life Invest Héritage pour une fraction de son prix. Je suis sur un business model qui me permet de faire ce genre de choses justement pour ouvrir cette opportunité à un maximum de personnes. A toi d'en profiter. La suite de l'épisode Ellie, 98,19€. Merci, la Lettonie. Okay. Expérience 5 sur 5. On a été reçus comme des rois. Et comme uh, promis, hein, je t'emmène demain pour l'étape de l'enregistrement au registre. Sky's the limit, hein. Next is where? Let's see, let's see. Let's keep it secret. Ok, ok, ok. <rire> En direct du radisson on s'est pris une chambre ici c'est toujours un standard de qualité auquel on peut s'attendre euh, toujours un resto en, en point élevé avec une vue moi j'adore les vues et je te montre là j'ai un trait d'ouvert euh, je suis aussi intéressé par les crypto actifs notamment le bitcoin dans lequel j'ai investi depuis 2017 maintenant et qu'est ce que je fais là euh, j'ai appris ces, ces dernières semaines euh, à placer des ordres de vente à la baisse. Et ma théorie, c'est que le Bitcoin va baisser. Dans la conjoncture actuelle, ça peut pas aller au-delà d'un certain montant. Et ouais, le, le trade est gagnant pour l'instant. Allez, jour 2, on va continuer les festivités et première chose que je fais généralement, c'est que je me connecte sur le compte de trading et comme prévu, comme prévu, ça chute. Ouais, c'est grande surprise. Allez, on file au sport, on enchaîne avec le petit déjeuner. séance de sport bien finie et la deuxième chose que j'aime faire c'est de regarder sur mon application de gestion d'appartement euh, les chiffres en location saisonnière du dernier investissement qu'on a effectué à Tallinn. A ton avis, qu'est-ce que ça donne Tu vois, là, je suis en train de, de remplir les, les infos pour, euh, pour le paiement de la taxe de l'État. Et c'est une longue série à mettre en description du virement. Donc, euh, autant te dire, euh, mieux vaut, mieux vaut euh, bien remplir. Sinon, bah, tu te retrouves tout simplement pas propriétaire. Donc, euh, une petite erreur, un gros doigt. Donc, euh, relis bien euh, plusieurs fois, double check, triple check. Euh, tu fais une lecture, euh, une lecture de gauche à droite, une lecture de droite à gauche et tu t'assures que les infos soient exactement comme on te donne sur le papier, d'accord Ça, c'est pour le prix de vente. C'est bon, les trois paiements ont été faits. Donc euh, là, j'ai les confirmations de paiement sur mon ordinateur. Ce qu'il faut faire, c'est les imprimer pour ensuite les glisser dans cette enveloppe. Et cette enveloppe là, on va aller avec mon avocat la déposer au cadastre laiton. En temps normal, on peut rentrer dans, dans ce bureau, euh, leur remettre en main propre. Euh, mais actuellement, à ce que j'ai compris, il faut le glisser dans une boîte postale particulière, hein, une adresse précise. Donc, je te montre tout ça. Ça va être intéressant. La suite du vlog, très vite. Ah, tu vois, je suis au Radisson. Là, j'avais besoin d'imprimer. Et top, hein. top hôtel d'ailleurs, que je recommande grandement. Juste envoyer les documents à imprimer à cette adresse par email en pièces attachées et boum, ça sort automatiquement ici. Je suis en train de monitorer le trade en même temps. Ça se passe plutôt bien, ça continue. Alors, je vais prendre un profit à partir d'un bitcoin à 39 500 dollars. Là, pour l'instant, c'est du 40 400. Donc, on a un peu de marge à la baisse. Euh, bien sûr, moi, je vois le, le, le, cours, le cours baisser euh, ces, prochaines, ces prochaines semaines mais on va commencer à encaisser sur ce trade. Je te montre ça tout de suite. Allez, jour 2 et quelle belle journée. Hein. Honnêtement, là, on se dirige vers, vers mon avocat qui nous prend en voiture euh, et qui va nous amener au, au registre foncier laiton afin de, de déposer, euh, déposer l'enveloppe que notre chère assistante est en train de porter. Et on va déposer tout ça euh, au registre avant la fermeture. Alors visiblement, le vendredi, c'est à 15h que ça ferme. On a, on a le temps de faire tout ça. Et je te montre euh, dans la section suivante à quoi ressemble le building. Ou je sais pas, on va voir. On va voir. Je vais peut-être garder ça pour, euh, pour les membres de Life Invest Heritage. là de euh, uh, Lawyer avec notre cher, cher ami Roland. On va déposer les documents au registre. Donc à l'intérieur on a les confirmations de paiement, un extrait du compromis, enfin de la vente définitive signée et l'origine de propriété. Donc super important là, en histoire d'envoyer de, ça au bon destinataire, ici. C'est pour euh, le département de Riga et ici, c'est pour les, bah raisons différentes. Bolide, yeah, Done. Of course, when you invest in a new country, in a new environment, be helped by professionals. That's all I have to say. Thank you uh, so much. Yeah. It's, been, uh, it's been really fun and uh, first one of many. Yeah, oh boy. <laughs> On est en direction d'un restaurant japonais pour rencontrer un de mes agents. On va parler rénovation, aménagement. On va négocier, on va passer un bon moment et voir comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un, un partenariat gagnant-gagnant. Allez, je te montre des petites images du resto. Allez, on est de retour à l'hôtel. Un ah, rendez-vous incroyable. Diana qui va s'occuper de l'aménagement. La, de Adrien qui va s'occuper de la rénovation. Et le tout dans une formule de package clé en main. Tu auras accès à ça hein, en faisant partie des clients élite ou bien des clients héritage. Ça promet, c'est le premier d'une longue série. Et regarde ça. Hein, euh, par rapport au trade dont je t'ai parlé, j'ai mis un euh, take profit. Donc euh, j'ai enregistré un ordre de vente à partir du moment où le prix du Bitcoin atteignait les 39 500. Et je te montre ça sur l'écran, hein. c'est un juteux profit de de de, de. 1005. Les amis, c'est la fin de ce week-end prolongé. Tout s'est passé comme prévu. Signature, euh, partenariat, bon moment avec ma femme, hôtel excellent. Et on récupère un nouveau commentaire positif sur, sur Airbnb. Donc ça, c'est vraiment top. 20 commentaires positifs par rapport à notre appartement en Estonie. Je te montre ça. Si cette vidéo t'a inspiré et que t'as pour intention de sécuriser une partie de ton patrimoine à l'étranger pour développer différentes sources de revenus et gagner davantage de rentabilité, profiter d'un cadre de vie sympa, eh bien je t'invite à rejoindre l'un de nos programmes en description ci-dessous naturellement avant l'augmentation des prix, lâche-moi un like. Dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a plus plu Est-ce que c'est la partie investissement immobilier Est-ce que c'est la partie cryptoactif Est-ce que c'est le court terme, le long terme, l'Estonie ou bien la Lettonie Je lis personnellement moi tous les commentaires et j'y répondrai personnellement. Je te remercie pour avoir visionné cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao, ciao Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités. La première,